En raison de la situation sanitaire, les services des bibliothèques se sont adaptés pour se conformer aux dernières décisions ministérielles et institutionnelles. En effet, dorénavant, tu peux emprunter un livre via le service de Click and Collect. Même les livres habituellement disponibles en consultation sur place sont maintenant empruntables via le service de Click and Collect. Tu peux également demander une copie scannée d'un article via le service de numérisation à la demande. Si ni le service de click and collect ou de numérisation ne répond à ton besoin, tu peux prendre rendez-vous pour consulter les ressources sur place. Les horaires des différents services sont renseignés sur nos pages web. Des espaces de travail ont été aménagés sur les trois campus. Toutes les informations pratiques et horaires se trouvent sur notre site web. Le port du masque est obligatoire dans toutes les bibliothèques. Les distributeurs de gel hydroalcoolique sont disponibles à l'entrée et à l'intérieur des bibliothèques. Il faut aussi respecter la distance de sécurité d'un mètre cinquante entre chaque personne. Tu as fait une recherche dans Cible Plus et tu as trouvé un livre que tu voudras emprunter. Prenons l'exemple de l'amour au temps du choléra de Gabriel Garcia-Marquez. Tu vois que pour l'instant, tu n'es pas identifié. Pour avoir accès aux services de click and collect et numérisation, tu dois t'identifier comme membre de la communauté universitaire ULB. Une fois identifié, tu auras accès à toutes les options de Cible ⁇ je vois qu'il existe une copie de mon roman en français à la Bibliothèque des sciences de la santé. Pour obtenir une copie, soit tu cliques sur le bouton « Obtenir », soit tu descends directement à la localisation. Tu peux faire une demande de « Click and Collect » en cliquant sur le bouton « Demande réservation ». Par défaut, sans encoder de date de retrait, le document est réservé pendant 6 jours ouvrables. Au-delà, il sera remis en rayon. Dans la zone « Date de retraite », tu peux indiquer la date à laquelle tu n'es plus intéressé par le document si c'est moins de 6 jours. Ta réservation sera alors supprimée à partir de cette date. Tu peux également laisser un commentaire au bibliothécaire. Ensuite, tu envoies ta de demande et tu recevras en retour un mail de confirmation. Tu peux aller chercher le livre que tu as commandé en « Click and Collect » au comptoir de prêt de la bibliothèque où se trouve le livre. Tu cherches un article qui a été publié dans la revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale. Tu as cherché la revue dans Cible Plus et tu vois qu'elle est disponible à la bibliothèque de droit. Tu aimerais bien obtenir une copie numérisée de ton article. Clique sur Obtenir pour descendre dans la notice. Introduis le titre de ton article, l'auteur et la pagination dans la revue. Ensuite, envoie ta demande de numérisation. Tu recevras un mail de confirmation et ton article scanné par mail dans les jours qui viennent. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web des bibliothèques, bip.ulb.pe. En descendant un petit peu dans la page d'accueil, tu y trouveras toutes les informations pratiques sur les services offerts par les bibliothèques en période de Covid les horaires et les modalités de prêt via le click and collect, les conditions d'accès au service de numérisation scan à la demande, N'oublie pas que ce service est réservé aux membres de l'ULB, les adresses à consulter par bibliothèque pour un rendez-vous si une consultation sur place s'impose et toute l'information sur le dispositif mis en place par l'ULB pour offrir des places de travail à ses étudiants.